Ça chauffe sur vos assurances, vie. Chers amis, alors écoutez ce qui a été balancé en commission des finances de l'Assemblée mercredi dernier. Euh, si on commence à toucher aux réserves réglementaires, ça veut dire qu'on touche à l'argent euh, des assurés. Je ne pensais pas que c'était euh, ce qui était souhaité aujourd'hui. Si on touche aux réserves réglementaires, on touche à l'argent des assurés, et je ne pensais vraiment pas que c'était le sujet aujourd'hui. Cette phrase, elle a été lâchée à la fin de l'audition de la FFA par sa présidente Florence Lussmann, euh, en commission des finances de l'Assemblée. Euh, cette, cette, cette audition, euh, c'est pour, pour ça que j'ai cette vidéo, a été absolument catastrophique. Euh, ça fait un mois que le secteur des assurances discute avec le gouvernement sur la manière de prendre en charge cette crise. Donc Ça fait un moment, on est déjà bien avancé. Et on a assisté à une audition qui a montré un véritable raid contre les secteurs des assurances. Et qui fait qu'à la fin, à la fin de, de cette audition, Madame Luceman a été obligée de leur dire « mais attendez, là, ce que vous faites ce que vous êtes en train de faire, c'est d'aller chercher l'argent des assurés, et l'argent des assurés, c'est l'argent des assurances vie, et c'est très précisément l'argent des assurés, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Euh, et c'est pour vous dire à quel point ça chauffe. Alors bien sûr, rien n'est fait encore, mais c'est un sujet euh, qu'il faut vraiment regarder de très près, qu'il faut vraiment suivre en ce moment, euh, parce qu'on pourrait avoir des mauvaises surprises dans les mois qui viennent, et il est euh, temps de se préparer un petit peu euh, à éventuellement affronter ces mauvaises surprises. Alors je sais qu'il est d'usage, par les temps qui courent, de s'excuser d'aborder des sujets aussi bassement économiques et financiers, encore pire financiers, alors que nous ne devrions nous préoccuper que de santé et de la crise du virus. Euh, alors je suis pas tout à fait d'accord, euh, en tout cas je ne vais pas vous présenter mes excuses de vous parler d'assurance-vie aujourd'hui et pas de santé. Euh, je suis tout à fait d'accord que les sujets de santé sont bien plus importants euh, en ce moment que les sujets de finance. Mais, premièrement, ce n'est pas ma compétence. Hein. Je parlé parler un peu de santé, euh, mais euh, je ne vais pas faire que ça non plus. Je ne vais pas m'inventer médecin tout d'un coup. Et surtout, ce sont des sujets qui ne sont pas du tout indépendants. C'est des sujets qui sont même au contraire extrêmement inter interdépendants. Le, euh, enfin, c est, c est, c est, je vais le reformuler un peu différemment. C'est-à-dire que quand on parle d'économie et de finance, on parle de richesse. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi que la richesse et la santé sont des choses qui sont extrêmement dépendantes. Alors on avait peut-être oublié ça. On avait peut-être oublié qu'en 1905, Jaurès, qui ont reproché de parler de lutte des classes et pas d'unité nationale, venait expliquer qu'il il, il accepterait de parler d'unité nationale le jour où la mortalité infantile des quartiers bourgeois de Paris ne euh, serait pas dix fois moins élevé que la mortalité infantile des quartiers populaires et des quartiers ouvriers. Alors tout ça, c'est en 1905, euh, c'était il y a très très très très très longtemps, sauf que bah, cette crise du virus, elle est en train de nous rappeler... Euh, en fait, que bah, depuis une bonne trentaine d'années, euh, bah, il y a eu un appauvrissement, il y a eu euh, une explosion des inégalités. On est revenu à une situation dans laquelle, bah, oui, aujourd'hui, quand vous êtes pauvre, vous êtes de, en, en beaucoup, beaucoup moins bonne santé que quand vous êtes riche. Alors, ça a toujours été le cas, mais euh, avec des proportions. Et ce virus nous montre à quel point santé et richesse vont ensemble. Et même pour parler euh, au niveau d'un État ou d'une nation... Il y, a, alors, il y a plein de raisons qui vont expliquer pourquoi l'Allemagne a traversé cette crise beaucoup mieux que nous, mais une partie de ces raisons sont économiques et financières. Et donc c'est pour ça qu'il me paraît extrêmement important de ne pas s'arrêter de parler économie et finance en ce moment, euh, de ne pas tout d'un coup euh, se pétrifier devant ça. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier. Euh, si vous, en ce moment, vous, avez, vous êtes malade, vous avez un proche qui est malade, ou vous êtes médecin ou infirmier, surtout ne regardez pas cette vidéo. Et, et, et aller faire ce que vous avez à faire, bien évidemment, mais pour tous les autres, qui est quand même la majorité des gens, qui peuvent au contraire se préoccuper de ces questions, pour tous ceux qui ne peuvent pas s'en préoccuper, bah, il faut le faire, chacun son rôle. Alors oui, il y a des gens euh, dont le rôle est beaucoup plus important que le mien aujourd'hui, bah, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je continue à essayer de faire le mien. Donc pour tous les gens, en commentaire de cette vidéo qui vont me dire que je suis vraiment un gros dégueulasse de parler d'assurance vie alors que je parle de santé des gens, voilà, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que chacun son rôle, chacun sa place, et que je ne suis pas en train d'essayer de dire qu'il faut travailler à tout prix euh, et mettre notre santé en danger en faisant primer l'économie et la finance. Ce que je dis, c'est que les sujets vont ensemble et que vous ne pouvez pas euh, traiter les, les, les, les traiter de manière totalement indépendante. Et d'autant plus, et ce pas pour rien, -dire que si je vous parle d'assurance-vie, c'est que l'assurance-vie, on doit être, je ne sais pas, 1700 milliards, donc c'est énorme, euh, d'euros de, de, de, euh, dans les assurances-vie euh, d'épargne, et on parle d'épargne, euh, qui euh, sont une épargne qui est détenue par 20 millions de Français. On n'est pas sur l'épargne du milliardaire, hein. on n'est pas sur, euh, on est sur une épargne de précaution qui a été constituée très lentement, pendant des dizaines d'années par des gens qui en ont besoin aujourd'hui. L'assurance-vie est une épargne de précaution. Le meilleur, meilleur moyen de se rendre compte que c'est une épargne de précaution, c'est que euh, malgré tous les efforts des banques et des assurances pour vous pousser des unités de compte et des placements risqués, on a tous gardé encore à 60, 80% des fonds euros garantis pour, dans nos assurances-vie, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas du rendement dans une assurance-vie, on ne cherche pas à flamber, on cherche pas à gagner des milliards, on cherche à avoir de l'argent sécurisé, immédiatement disponible, en cas de coup dur, en cas de problème, c'est-à-dire aujourd'hui en fait. Donc c'est très important de bien comprendre que là, on n'est pas en train de parler d'un argent inutile qui dort, parce que les députés ont toujours tendance à dire « Ah, mais vous savez, l'argent qui est sur dans nos assurances-vie, il n'est pas utile ». Il n'est pas utile parce qu'il ne finance pas l'économie, parce qu'il n'est pas en train d'aller financer la FNAC. Tiens, on en reparlera de la FNAC. Ou, de, ou en tout cas, ce qu'ils appellent l'économie réelle. Mais c'est totalement faux. Il est plus qu'utile, cet argent. Il est, euh, il est vital pour tout un tas de personnes, des retraités ou des indépendants, pour qui c'est le trésor en cas de problème comme aujourd'hui. Alors, surtout... Surtout, arrêtons de croire que le, tout l'argent qui est euh, sur les assurances vie est un argent qui ne sert à rien. C'est pas parce qu'il ne sert pas comme nos députés et l'État voudraient qu'il ne sert à rien, il nous sert à nous. C'est très important. Alors quand Madame Lussmann dit qu'on est en train de toucher à l'argent des assurés, on n'est pas en train d'aller chercher de l'argent de milliardaires, on est en train d'aller chercher notre argent à nous. Et à la limite, euh, si euh, l'État veut le faire, qu'il lève un impôt et qu'il qu aille euh, faire voter un impôt à l'Assemblée avec des députés et qu'on et, et qu en parle. Et qu'on en parle et qu'on ait ce débat et qu'on puisse derrière euh, dire si on est d'accord ou pas. Parce qu'on est quand même censé être dans un truc qui s'appelle une démocratie. Alors que là, ce n'est pas du tout ça ce qu'ils font. Là, les députés sont en train de demander aux assurances de payer le plus possible, si possible pour tout, le, le coût de cette crise. C'est hallucinant. Et alors, on se dit, bah oui, il y a de l'argent dans les assurances-vives, mais bon, il y a aussi de l'argent dans LVMH, pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas en train d'aller auditionner le secteur du luxe pour leur dire, écoutez les gars, vous êtes super riches, euh, le luxe en ce moment, bah, on s'en fout un peu, donc euh, merci d'abonder. Pourquoi euh, est-ce qu'ils est qu vont pas demander... Euh, à, de, à plein d'entreprises qui en ce moment marchent très bien d'aller financer les autres. Il n'y a aucune raison d'aller chercher le secteur de l'assurance, en, en sachant que le secteur de l'assurance, ce n'est pas du tout un secteur euh, qui vit bien cette crise, c'est un secteur qui est extrêmement touché par cette crise et qui est, mis déjà, qui est déjà mis en danger avant même que l'État commence son raid. Et pour, pour bien comprendre, je voudrais montrer comment, euh, comment cette audition de Mme Lucemann a commencé, elle a commencé par un, un, une petite menace euh, du rapporteur général de la Commission des Finances, Laurent Saint-Martin, qui commence en balançant cette espèce de truc horrible. Écoutez. ces engagements, je voudrais juste vous le rappeler, sont essentiels euh, et, euh, et, et extrêmement importants. Sinon, nous allons avoir dans le projet de loi de finances rectificatif qui arrive dans les toutes prochaines heures. Euh, nous l'avons eu le mois dernier, un débat sur la fiscalité du secteur de l'assurance avec la proposition de la taxe exceptionnelle que j'avais... Donc les, quand, les engagements des assurances, donc les engagements tous qui vont s'engager à payer sont extrêmement importants parce que sinon, si ça nous convient pas, si c'est pas assez bien pour nous, eh ben vous comprenez... Euh, il va y avoir, et à chaque fois qu'on va refaire un nouveau, un nouveau projet de loi de finances, on va remettre sur la table la taxe exceptionnelle sur le secteur de l'assurance. C'est le début de cette audition. Et au début de cette audition, Laurent Saint-Martin leur explique, que vous avez intérêt à vous aligner, parce que si vous ne donnez pas ce qu'on veut, on ira le chercher par la force. Euh, alors, j'ai pas une amitié particulière pour les assureurs. C'est pas un truc. Mais ce n'est pas une manière de faire. Le, le, le, vous commencez pas une audition euh, en leur expliquant que euh, bah, soit ils s'alignent, soit vous allez, vous, vous mettez pas un pistolet sur la tente de ces gens. Surtout qu'après, quand vous écoutez l'audition, euh, bah, vous vous rendez compte que on est encore une fois. On n'est pas en début de processus, on est en fin de processus. Et les assureurs ont déjà, se sont déjà engagés à, à plus de 3,5 milliards euh, d'euros. De, 3, 3, 3, et que ces 3,5 milliards... Euh, alors on est dans un monde où euh, bah, on, on, a, on ne sait plus comparer l'argent, et on ne sait plus, tout d'un coup, on dit bah « oui, mais l'État va garantir 300 milliards, alors qu'est-ce que c'est que 3 milliards ?» euh, Là, on ne parle pas de crédit, euh, et on ne parle, parle pas de choses qui sont garanties par l'État, on parle de 3 milliards, euh, qui sont euh, 3 milliards qui vont venir euh, essentiellement des fonds propres des assureurs. Et c'est colossal, c'est monumental, euh, ces engagements, alors parmi ces 3,5 milliards, certaines choses qui sont pas euh, qui sont, qui sont, qui sont, en fait, de bonne grâce et d'autres qui sont juste subies par la crise et où les, les assureurs vont devoir s'aligner, euh, mais euh, c'est déjà énorme. Et euh, si vous voulez, dans, dans le cours de l'audition, on a même euh, Mme Lussmann un moment qui dit « Mais attendez, nous on ne sait pas changer le plomb en or !» C'est pour vous dire à quel point le truc est dégueulasse. Et euh, en sachant que euh, aujourd'hui euh, les députés, donc les engagements que demandent euh, les députés, c'est essentiellement pour euh, prendre en charge la perte d'activité liée au confinement. Et euh, ils ont un argument pour ça qui est euh, extrêmement étonnant. Euh, il, est noté, il, est, il est dit euh, énormément de reprises dans, dans cette audition, et, et notamment, euh, il est dit par Eric Wörth, euh, le président de la commission des finances, pas n'importe qui quand même, Eric Wörth, et voilà ce qui ce qui balance pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce que les assurances devraient payer. Le tôlier restaurateur s'est revenu régulièrement dans les propos de nos de nos, de nos collègues eux-mêmes se sont assurés d'une certaine manière. Les hôteliers et restaurateurs Alors, se sont assurés. Dans leur cuisine. Certes, il faudra bien le rembourser aussi s'il arrive, mais ce n'est pas un feu dans leur cuisine. Les cuisines ne marchent pas, il y a peu de chances qu'il y ait des feux dans leur cuisine. Donc, euh, vous pourriez utiliser, euh, au fond, les, les fonds qui, sont, euh, qui ont été versés, les primes, euh, qui ont été versées ces primes, euh, par des extensions de contrats, par exemple. Donc, vous pourriez utiliser ces primes, euh, donc les primes euh, pour euh, donc les, les, les primes toutes les assurances qui ont été souscrites. Donc, l'exemple le, que prend un c'est euh, le, le restaurateur qui est assuré contre un feu dans sa cuisine. Et donc, il dit, bah, vous pourriez euh, assurer ça pour des extensions de contrat. Ce qui veut dire par extension de contrat, c'est-à-dire couvrir des choses qui ne sont pas prévues dans le contrat. Typiquement, la pandémie, ce n'est pas prévu. Et donc de dire, bah, vous devriez euh, couvrir le, la perte d'activité de, de, de, des restaurateurs euh, avec euh, les primes qu'ils ont payées pour euh, l'incendie le, le, euh, dans, dans leur restaurant. Encore une fois, on est en fin de processus et on est chez euh, des gens qui sont censés être experts du truc. Et euh, Mme Lussmann est obligée de rappeler euh, le, que euh, l'ensemble le, le, des primes versé, pas par les restaurateurs mais par tous les artisans euh, tous, tous les artisans et PME euh, s'élèvent à 200 millions d'euros 200 millions d'euros et que aujourd'hui euh, les montants au contraire que M Wurst évoque pour euh, compenser les pertes d'activité chiffrent plutôt à 50 ou 60 milliards d'euros donc il n'y a juste aucune commune mesure et que en fait euh, à l'heure où cette audition euh, est, a lieu les assureurs se sont déjà engagés à plus de deux fois, déjà à plus de deux fois euh, les, euh, les primes trois fois même s'ils sont engagés à hauteur de 600 millions pour, euh, dans le fond pour les pme euh, et donc ben bah, oui, ils ont, ils, peuvent, ils ont 200 millions de primes, ils peuvent aller chercher dans les réserves pour aller peut-être jusqu'à 600 millions. Ils ne vont jamais aller trouver 10 milliards. Enfin, ils les ont pas, ils ont pas le droit. Ils, le secteur de l'assurance, c'est un secteur réglementé. Mais vous avez aujourd'hui des députés qui viennent vous dire bah, « il faut bien payer ». Et euh, quand Madame Lussmann dit à M. Vers, mais moi j'ai ces 200 millions, ces primes, je ne peux pas ». Et eh bien, vous avez un député qui vient dire, mais attendez, euh, il y a une vous avez plein de réserves, les assurances, vous avez notamment une réserve de capitalisation, elle est de combien, cette réserve Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser Commission des finances, des gens qui sont experts, des députés, pas n'importe qui. La réserve de capitalisation, mon cher Léclerc elle fait 20 milliards d'euros. Elle fait 20 milliards d'euros, c'est Mme Lussmann qui le précise, et elle est affolée, c'est après cette question qu'elle dit, mais attendez, on ne peut pas toucher l'argent des assurés parce que la réserve de capitalisation, c'est l'argent qui garantit le capital de votre fonds euro. Bah ben oui, parce que dans votre fonds euro, vous allez avoir à peu près 8% d'actions vous allez avoir 12% à peu près d'immobilier. Et parmi toutes les obligations que vous allez avoir, vous allez avoir bien sûr des obligations euh, d'État ou euh, de très grosses entreprises. Vous avez aussi des obligations euh, d'entreprises euh, un peu plus risquées. Euh, et on prend par exemple une entreprise comme Renault. Dans, une, dans votre assurance-vie, bien sûr, vous avez de la dette de Renault. Mais sauf que Renault, euh, il y a deux semaines, s'est fait dégrader. Et donc, ils sont passés euh, du euh, grade d'investissement au grade spéculatif à la catégorie spéculative ce qui veut dire pour un gérant d'assurance vie qu'il a intérêt à se débarrasser de ses obligations Renault parce que bah, quand vous êtes sur un, un, un investissement à capital garanti bah, vous n'allez pas dans la catégorie spéculative et donc ça aussi ça fait des pertes et c'est probablement là d'ailleurs qu'il va y avoir le plus de pertes parce que les bourses bah, elles sont déjà en train de remonter peut-être bien qu'à la fin de l'année on, on sera repassé au dessus du début de l'année et ça, mais il ne faut pas croire que ça, c'est la seule chose. Derrière, il va y avoir toutes les dettes, tous les crédits d'entreprise qui vont faire faillite, et il va falloir faire face à ça. Et c'est pour ça qu'il y a une réserve de capitalisation. C'est exactement pour des cas pour dire, ben, même dans un cas extrême, comme celui qui nous arrive, et ces cas extrêmes, on sait, arrivent, eh ben, on, on, on, on, on va pouvoir traverser ça. Et elle, elle est là pour ça, cette réserve de capitalisation. Et cette réserve de capitalisation, aujourd'hui, les députés demandent aux assureurs, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas nous les donner Pourquoi vous pouvez pas les utiliser pour euh, traverser cette crise et payer les restaurateurs et tout ça C'est de ça dont il s'agit. Euh, et c'est extrêmement grave euh, parce que, euh, alors on dit, mais c'est des paroles en l'air, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais bah, pas tout à fait, en fait. <rire> pas tout à fait parce que euh, il faut bien comprendre que dans cette crise du virus, il euh, y a deux choses qui s'entremêlent. Il y a le, la crise elle-même actuelle, le fait qu'aujourd'hui euh, il y ait des centaines de milliers d'entreprises qui ne puissent plus travailler et opérer euh, comme elles le faisaient habituellement. Et puis il y a aussi euh, tout euh, le stock de bêtises et d'énormité de, de, de, de, de, qu'on a fait depuis euh, plus de dix ans, depuis euh, 2008, et où on a construit de l'instabilité, on a construit du chaos, on a construit euh, des fragilités, et qui sont révélés aujourd'hui, mais qui étaient déjà là avant. Et notamment, euh, le secteur de l'assurance-vie est un secteur, le secteur de l'assurance, pardon, et plus précisément euh, les assurances-vie et les fonds euros d'assurance-vie ont été énormément fragilisés. Et euh, je peux vous dire, moi j'ai écrit au mois de septembre dernier, donc à un moment où euh, l'idée de virus n'avait même pas, n'était même pas apparue sur les radars, que l'assurance-vie était un placement obsolète. Et j'avais écrit qu'à euh, moyen terme, les assureurs ne peuvent pas garantir le capital des fonds euros. Et qu'il fallait commencer à réfléchir, euh, à sortir de ces fonds euros et euh, à, à, à trouver des alternatives. Et j'avais donné des alternatives à ce moment-là, c'est mon boulot. Euh, et ben, à l'époque, je voyais ça à moyen terme. Bon, ben maintenant, non, c'est plus à moyen terme, c'est à court terme, c'est maintenant, c'est en ce moment que ça se passe. Et, euh, et, et donc... On a des difficultés préalables des assureurs, qui sont liées aux politiques des banques centrales, qui sont liées euh, aux, aux choix politiques de nos gouvernements, qui font que les assureurs commencent cette crise avec énormément de problèmes, et notamment euh, avec des problèmes de fonds propres. Les assureurs n'ont pas assez de fonds propres, à tel point qu'à Noël dernier, pareil, rien à voir avec le virus, à Noël dernier, alors, le gouvernement avait décidé en Catimini, euh, pendant la trêve des confiseurs, entre Noël et le 1er de l'an, euh, d'intégrer de, de, de, de, dans le calcul des fonds propres des assureurs la PPB. La PPB, c'est la provision pour participation bénéfice, c'est une autre réserve, c'est une autre caisse, qui a été constituée par les assureurs depuis une dizaine d'années pour lisser les rendements des assurances-vie, des fonds euros d'assurance-vie. C'est-à-dire que chaque année, ils, ils ont bien vu les assureurs qui ont rentré dans un, un univers de, de taux bas. Et donc, quand de, en, chaque année, ils se sont mis à provisionner de l'argent pour pouvoir lisser ces taux. C'est-à-dire pour pouvoir, au lieu de, de vous servir 3%, puis 2%, puis 1%, puis 0%, pour essayer de, de vous servir à peu près du 2% le plus longtemps possible. Cette PPB, elle s'élevait à 54 milliards d'euros. Et puis, à, à, entre Noël et le jour de l'an, on dit « Ah, mais cette PPB, vous inquiétez pas, elle est toujours à vous, mais on va autoriser les assureurs à euh, la compter comme, dans leur, comme, comme fonds propres. Fonds propres, c'est-à-dire que c'est euh, l'argent qui est à la base même du travail de l'assurance, la, et euh, bah, c'est typiquement l'argent qui est mobilisé aujourd'hui dans le cadre de la crise. C'est-à-dire que ces 50 milliards de PPB, je peux vous assurer que vous n'allez jamais les revoir, tellement les assureurs vont avoir besoin de leurs fonds propres aujourd'hui, euh, et pendant longtemps. Pas juste là, euh, on, on va mobiliser cette PPV pendant 6 mois, et puis après on vous la rendra. Non, c'est pas le cas. Et donc, j'avais dit ça déjà à l'époque, que c'était, on vous dit, ah ben non, c'est rien du tout, c'est juste un jeu comptable, mais non, c'est jamais juste un jeu comptable. Et, et alors, ça aurait pu prendre un an, deux ans, trois ans, non, il se trouve que ça a pris trois mois. Euh, mais c est, c est, ces choses-là ne sont jamais gratuites. Donc, l'État a mis Déjà la main sur 50 milliards. Ils sont en train de se demander s'ils ne vont pas mettre la main sur 20 milliards de plus. Et puis il faut encore remonter un peu en arrière. Je vais rentrer dans le bon truc. truc. Euh, en 2016, il y a un monsieur Sapin, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, qui avait fait passer une loi qui porte son nom, la loi Sapin 2. Dans cette loi, il y avait un article, l'article 49, qui dit que, ah ben, en cas de problème, on peut décider unilatéralement, hein, c'est le... Euh, le, le gouvernement, dans encore un conseil, je ne me souviens plus de son nom, excusez-moi, j'aurais dû mieux préparer cette vidéo, on peut confisquer vos assurances-vie, et donc, c'est-à-dire qu'on on peut confisquer vos assurances-vie, euh, assurances euh, alors le, le premier projet de loi, c'était à durée indéterminée, de manière indéfinie, puis nous, on avait fait une énorme pétition à ce moment-là, on avait, on, on avait gueulé comme ce n'était pas possible, et ça avait fini par être réduit à six mois, mais sachez qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, euh, L'État peut décider euh, de geler totalement vos assurances-vie, dire vous ne pouvez plus retirer, c'est de l'argent au, auquel vous n'avez plus accès, pendant six mois. Et puis, bah, comprenez bien que si jamais, il faut, euh, si jamais ces six mois ne sont pas suffisants, euh, bah, on, on changera la loi. Hein, euh, faut et que bah, aujourd'hui les, les assureurs sont tellement secoués par cette crise, et en plus d'être secoués, ils sont sur -sollicités par l'État, et rien, encore une fois, il n'y a aucune raison d'aller demander aux assureurs de piocher dans leurs fonds propres et pas LVMH. Enfin, moi, je trouve ça même beaucoup plus logique de se dire qu'on va aller chercher euh, tout un tas d'entreprises euh, qui, qui ne sont pas essentielles euh, en ce moment, et on va les taper elles, enfin, ou, ou alors on n'en tape aucune. Mais il euh, n'y a aucune raison d'aller se dire que ah, bah, les assureurs ont plein de fric, euh, donc, euh, donc on peut les taper. Ce n'est pas le leur, ce n'est pas l'argent de l'État, ce n'est pas le leur, c'est le nôtre. Et a priori, si on le met là-dedans, c'est qu'on a confiance, euh, qu'a priori, on peut le retirer quand on en a besoin. Et quand on en a besoin, bah, c'est maintenant. Ah, le... Et quand je dis maintenant, c'est pas là maintenant dans la seconde, mais c'est pendant un an, deux ans, trois ans, parce que cette crise d'un point de vue économique et financier va avoir un impact de long terme. Oui, bien sûr, là en ce moment on est confiné, on ne peut pas faire grand chose. Le... Rien ne dit qu'il ne va pas y avoir une deuxième vague de virus. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, au mois d'octobre ou au printemps prochain, de nouveau, il faut qu'on remette en branle un confinement Donc l'argent des assurances-vie est extrêmement important. Le... Et d'autant plus que euh, les assurances, aujourd'hui, euh, sont dans un état, sans même parler de ce raid de l'État, sont dans un état dramatique. Le... Parce que, c'est pareil, c'est encore, vous avez ces députés qui viennent vous expliquer, mais on ne comprend pas, il y a beaucoup moins d'accidents de voiture en ce moment, tout le monde est confiné. Pourquoi vous n'utilisez pas cet argent des, des accidents de voiture pour payer toutes les pertes les d'activité Sauf que derrière, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il bah, y a une hausse absolument gigantesque des arrêts maladie de complaisance, il n'y a plus rien qui tient. Euh, le, et, et alors ça c'est très français le, le, le, c'est quelque chose, c'est un coût par exemple que vous n'allez pas avoir en Allemagne, en Suisse ou, euh, ou ailleurs peut-être dans les pays du sud mais euh, les, les assureurs vont devoir prendre en charge une explosion euh, des, des arrêts maladie et vont devoir euh, prendre en, en charge un truc qui est absolument monumental qui est énorme qui est l'assurance crédit et l'assurance crédit, bah, c'est entre les entreprises, c'est toutes les entreprises qui se font crédit, les fournisseurs, c'est essentiellement les fournisseurs euh, qui ne se font plus payer en ce moment. Et, et, et attention, les, les, les fournisseurs, on est en train de parler de PME, qui ne se font plus payer par des grands groupes essentiellement. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même le, le, le, le mouvement euh, massif, c'est des PME qui travaillent pour des grands groupes, et euh, la France a une tradition, euh, de, euh, a une tradition de, de, de, de mauvais payeurs, euh, attendez, ça ne marche pas mon truc, à euh, a une tradition de, de, de mauvais payeurs dans ces entreprises et là, en ce moment, les grandes entreprises ont gelé les paiements. Et ça, qu'est-ce qui va devoir prendre en charge euh, ben, Ce sont les, les assureurs. Et les assureurs, alors pareil, là, on est sur des primes pour de 600 millions par an. Et aujourd'hui, la facture d'assurance crédit d'impayé, de, de, de, après de, de loyers impayés, il y a de, de plein de choses, de stocks, de destruction de stocks, de stocks impayés parce que bah, c'était des stocks qui ont été périmés et que donc les gens ne vont pas vouloir payer. Cette facture, elle va s'élever probablement à 15 milliards et sans doute beaucoup plus. Et c'est 15 milliards que les, que, que, les, que les assureurs vont devoir payer. Et quand on vous dit « Ah mais oui, mais l'État garantit l'assurance crédit », c'est totalement faux. L'État a aligné 5 milliards d'euros pour que les assureurs crédit puissent continuer à travailler et continuer à assurer, à, à assurer les crédits entre entreprises et à l'export. Parce que bah, bien évidemment, les assureurs, là, ils ont 15, 20 milliards à prendre euh, dans, dans, aujourd'hui à, à manger. Euh, bah, si vous ne les aidez pas, euh, ils ne donnent plus aujourd'hui une seule assurance crédit à personne. Enfin, Ils s'arrêtent, ils, ils, ils ferment toutes les lignes et puis ils s'occupent de gérer le, ce qu'il y a en ce moment. Et ce n'est pas encore fini. Donc vous avez des assureurs euh, qui euh, donc doivent payer des sommes considérables, qui ont des baisses de revenus, tout aussi considérable, parce que ben, bien évidemment, il euh, euh, y a énormément de gens qui arrêtent de payer, qui ne peuvent plus payer leurs assurances. Et dans cette crise, eh ben, on a décidé que même si on arrêtait de payer nos assurances, on était quand même couverts Donc les assureurs vont devoir continuer à couvrir des gens qui ne payent plus les assurances, dont vous avez des baisses de revenus. Et il y a encore quelque chose que personne n'a chiffré encore, et que personne n'ose chiffrer en espérant donc croise les doigts que d'ici Noël et la fin de l'année, tout sera revenu dans l'ordre et qu'on pourra faire comme si de rien n'était, qui sont euh, les, les pertes en capitalisation, qui est que, bah ouais, aujourd'hui, euh, les assureurs, bah, leur, leur, leur argent le vôtre, le leur, l'argent de tout le monde, il est placé sur des marchés, il a été placé en bourse, il a été placé en dette, et qu'aujourd'hui, il va falloir prendre des pertes éventuellement gigantesques là-dessus, pareil, encore des dizaines et des dizaines de milliards, et que ben ça, pareil, l'État va pas être là pour payer. Euh, donc aujourd'hui, l'État devrait auditionner le secteur de la science en hein, disant euh, comment ça va, euh, est-ce que vous allez pouvoir prendre en charge tout ce que vous devez prendre en charge, est-ce que vous allez pouvoir garantir le capital des assurances-vie, est-ce que vous allez pouvoir faire votre métier, est-ce que quest que, mais non, l'État ne dit pas du tout ça. L'État dit euh, pourquoi vous ne payez pas, il faut vous faut vous payer, faut vous payer, et puis quand il faut vous payer. Il y avait 20 orateurs 20 pendant cette audition, 20 députés, ce qui est énorme, est parce qu'ils veulent tous venir chercher leur fric, ce qui n'est pas de le leur d'ailleurs, et quand vous les écoutez, ils vous disent « Ah, mais pourquoi est-ce que vous, vous on parle que des entreprises Mais attendez, il y a aussi tout, tout le monde associatif, il faut aider le monde associatif. » Et donc ils viennent demander aux assureurs d'aider le monde associatif. Encore une fois, pourquoi pas demander à LVMH, pourquoi pas demander à Heineken d'aider le, le, le monde associatif ah le... Et puis quand on dit monde associatif, vous dites, ah, ils vont vous parler de l'aide aux plus démunis. Pas du tout, ils parlent de camping, de centre de vacances, et vous avez même une députée qui dit, mais attendez, vous comprenez, moi sur mon territoire, j'ai le Hellfest, qu'est-ce que vous faites pour le Hellfest Le Hellfest, c'est un festival de hard rock, c'est le plus grand festival d'Europe de hard rock, c'est un truc gigantesque. Alors je comprends que qu'éventuellement, euh, son département ou sa région ait envie euh, d'aider... Euh, le Hellfest parce qu'ils euh, font un calcul qui est qu'il euh, vaut mieux que le, euh, donner de l'argent aujourd'hui au Hellfest parce que les retombées économiques l'année prochaine dans 5 ans, dans 10 ans vont être importantes. Mais expliquez-moi pourquoi un assureur devrait aller euh, aider le Hellfest euh, comme ça, parce ne n'y rien été. Encore une fois, demandez à Heineken parce qu'Heineken veut dire, bah oui, le Hellfest à long terme c'est intéressant, donc moi je décide de les aider. Mais moi je n'en ai rien à faire personnellement du Hellfest. Et je ne suis pas du tout d'accord que, que mon assureur vienne aider le Hellfest. Le... Et donc, vous avez cette espèce de logique totalement délirante euh, dans laquelle l'État est en train d'organiser un RAID euh, sur les assureurs pour payer absolument tout et n'importe quoi. Euh... Et puis, encore une fois, si jamais vous ne le faites pas, on ira vous mettre une taxe exceptionnelle. Et c'est Laurent Saint-Martin, au début, je... ce que je vous ai fait écouter. Et c'est la situation actuelle. C'est... Et... Alors, ce pas des choses qui vont se faire... Euh en deux jours. Mais je peux vous assurer que d'ici la fin de l'année, les questions des assurances et la question de la mobilisation euh, de, de l'épargne en assurance-vie va euh, être mise sur la table. Et il est très important aujourd'hui que vous compreniez que bah, si vous avez une assurance-vie aujourd'hui, celle-ci est désormais à risque. Elle est à risque d'être confisquée par l'État pour payer cette crise. Alors, Et, et, et malheureusement, si l'État fait ça, euh, il va, il va, il va, pour le moment, en tout cas, il le fait de telle manière que euh, l'argent qui est pris quand on prend la provision pour participation en bénéfice, quand on regarde la provision de capitalisation, on n'est pas en train de faire du ciblage et d'essayer de, de prendre l'argent aux gens qui en ont les moyens. Et là, c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que le, le, le petit contrat d'assurance-vie qui a 10 000 euros, qui sont les 10 000 euros dont on a absolument besoin pour aller, éventuellement aller acheter sa baguette de pain pendant 2 ans ou 3 ans, si c'est la merde... Euh, ben c est, c est, c est, il est traité exactement de la même manière que le gros contrat d'assurance vie qui a 3 millions euh, et qui est qu'un contrat, parmi plein d'autres, d'un gros millionnaire qui a plein d'argent partout et plein de propriétés partout. Donc aujourd'hui, vous n'avez même pas un ciblage selon les revenus. Aujourd'hui, tout le monde se fait est en train de. Alors pour le moment c'est des coups de cutter, c'est des coups de canier sur l'assurance vie, ça va pas suffire. Ça va très clairement pas suffire. Euh, et du coup, il va falloir se poser, ils vont se poser la question à un se dire comment est-ce qu'on mobilise euh, alors ça veut bien évidemment je suis d'accord qu'il faut relancer l'économie mais vous savez quoi euh, vous vous êtes aussi bien placé vous êtes beaucoup mieux placé même que l'état pour euh, pouvoir aider l'économie à partir vous avez une assurance vie avec peut-être beaucoup plus d'argent que ce dont vous avez besoin mais peut-être que vous avez, vous avez envie de la mobiliser vous n'êtes pas euh, moins moins bien intentionné que l'état et aujourd'hui, bah, peut-être que vous avez envie d'aller prêter à une entreprise, à un restaurant de votre, de votre ville, de votre quartier, de votre... Et, et, et ça, le, le, le, encore une fois, c'est quelque chose que je traite régulièrement dans mes lettres. Euh, allez voir en, en description, euh, et inscrivez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Et aujourd'hui, bah, vous savez quoi euh, Plutôt que de donner votre argent à une banque ou à l'État qui vont faire n'importe quoi avec, bah, vous, vous connaissez dans votre quartier quel est le restaurant qui, euh, qui se donne le plus, essaie de s'adapter, fait ce qu'il veut. Vous, vous savez le restaurant dans lequel vous, vous, vous croyez, à qui vous allez vouloir prêter. Moi, j'ai beaucoup plus confiance dans la capacité en chacun d'entre nous euh, d'aider les, les gens autour de nous de manière proche, de manière locale, d'aider des entreprises. Il y a plein de moyens. Vous avez plein de, de, de manières aujourd'hui de prêter de l'argent euh, avec euh, intérêt ou sans intérêt, euh, à une entreprise de votre région, et surtout une entreprise dans laquelle vous croyez, une entreprise que vous pensez utile. Euh, parce que, on va prendre, je vais reprendre un exemple, aujourd'hui l'État a annoncé qu'on allait, euh, allait faire une garantie de crédit de 500 millions d'euros à Fnac Darty. Mais Fnac Darty, je suis désolé, le, euh, si vous regardez l'histoire de Fnac Darty, aujourd'hui euh, le premier actionnaire de Fnac Darty c'est le groupe Métro allemand, Métro, les, euh, le, le, le, le supermarché en gros, alors c'est sûr que Métro en ce moment ils vont pas bien. Parce que tous les restaurateurs qui sont fermés vont plus faire leur course chez eux et donc Métro peux, ils doivent plus euh, vendre grand chose. Mais il faut voir, c'est que Fnac Darty euh, l'action a été divisée par 3 il je regarde les chiffres présents, mais par 3 ou 4 euh, depuis le rachat de la Fnac par Darty. Et qu'aujourd'hui, c'était euh, une énorme bêtise euh, de faire racheter euh, la Fnac par Darty. Euh, Est-ce que je suis dans le bon sens hum, Excusez-moi, j'ai un doute sur euh, euh, qui a racheté qui dans cette affaire-là. Ah, mais peu importe, si vous voulez, la, la fusion Fnac-Darty a été une catastrophe complète. Et aujourd'hui, bah, c'est ça qu'il faut qu'on paye. Il faut qu'on paye. Euh, alors on dit « Ah, mais oui, mais c'est le virus, on ne pouvait pas savoir ». Non, c'est pas vrai. Euh, Fnac-Darty a abordé cette crise en étant extrêmement fragile. Et donc moi je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, il faut aider Fnac Darty et pas euh, un, un petit distributeur d'électroménager qui a bien fait son boulot, euh, qui euh, lui pour le coup avait, des, euh, avait un compte de résultats solide, qui n'était pas en train de dévisser complètement, euh, et pourquoi est-ce que c'est Fnac Darty qu'il faut aider euh, et pas quelqu'un d'autre C est, c est, je suis désolé, la question se pose. Alors bon, l'État décide de faire ça, il décide de faire ça, mais il ne faut pas en plus aller nous demander de prendre, de prendre l'argent de nos assurances-vie pour faire ça. Notre argent d'assurance vie il y en a une partie dont on a besoin, nous, de manière vitale, et il y en a une partie qu'on va pouvoir mobiliser nous-mêmes. Il n'y a que nous qui pouvons savoir quelle est, euh, la, la, quelle est cette partie et de combien elle est, pour ensuite aller euh, aider euh, les entreprises, les restaurants, ce qu'on veut, euh, et surtout celles qu'on connaît et celles dans lesquelles nous avons confiance. Euh, alors voilà, euh, moi je vous conseille vraiment euh, de prendre vos contrats d'assurance vie, de les regarder, de commencer à parler à vos banques et à vos assureurs euh, pour éventuellement commencer des rachats partiels, parce que bien évidemment on vous préviendra pas et que le risque aujourd'hui est important que euh, ben, un jour, la semaine prochaine, le mois prochain, l'automne prochain, ce sera plutôt probablement à l'automne prochain et à partir de l'automne prochain, ben, un lundi matin vous vous réveillez ou puis on, un vendredi soir plutôt. Euh, et puis on vous explique que, euh, bah, on, ça y est, vos assurances de vie sont gelées et euh, vous ne pouvez plus, pendant, on va commencer par vous dire qu'un jour, un mois, ça va être comme le confinement, on va confiner euh, vos assurances euh, pour essayer d'équilibrer tout ça. C'est quelque chose aujourd'hui, ça a été préparé, euh, les, les premières mesures sont prises. Euh, il faut il faut se faire ça et que je, cet argent euh, bah, c est, c est, on en a besoin hein. c'est pas encore une fois c'est pas ça et que, euh, et que dernière chose et puis après on va arrêter cette vidéo qui est déjà très longue mais euh, ce qui est encore plus dégueulasse c'est qu'aujourd'hui euh, l'état garantit euh, des milliards de prêts euh, et euh, les, la banque centrale aussi qui vont aller non pas à des petites PME qui en ont besoin mais qui vont aller euh, à des, euh, des, des des gérants de fonds et des hedge funds euh, qui vont aller euh, refinancer euh, des dettes de maboule euh, et on est en train de sauver une finance rapace euh, et pendant qu'on sauve une finance rapace c'est exactement ce qui est en train de se passer c'est en train de se passer aux états unis de fait aujourd'hui la, la fed aux états unis rachète de la dette et sauve euh, les, les hedge funds et sauve la quintessence de la finance rapace et ça va venir en europe vous pouvez être certain je ferai une autre vidéo euh, là dessus vous pouvez être certain que ça va venir en europe euh, et que pendant qu'on euh, rétribue le vice, on est en train de punir la vertu. Et qu'aujourd'hui, on préfère prendre votre argent pour euh, en, le, mo le mobiliser. Et puis en revanche, l'argent de la grande finance internationale, celui-là, non, on le sauve toujours. Donc voilà, euh, encore une fois, euh, c'est euh, que le début, c'est quelque chose qui va continuer pendant des semaines et des mois. Euh, Inscrivez-vous à la newsletter, euh, vous avez sûrement un bouton ci-dessous, ou en commentaire, ou en description. Euh, et puis, bah, portez-vous bien, et euh, au revoir